Avec l'application PICcollage, il est simple et rapide de réaliser une affiche. J'accède à l'application, j'appuie sur le plus. Je n'ai qu'à appuyer sur la page, cliquer sur « Photo » pour ainsi insérer les images que j'ai préalablement enregistrées dans ma photothèque. Je peux pivoter, modifier à ma guise les images insérées. En appuyant deux fois sur une image, D'autres actions s'offrent à moi. Le bandeau du bas me propose différents outils pour éditer mon affiche. Par exemple, Disposition me propose différents canevas pour disposer mes images. Ensuite, l'arrière-plan me propose des couleurs, des textures de fond. Certains autocollants sont disponibles gratuitement et je peux aussi insérer du texte et des images provenant du Web. Le résultat final peut être à la fois simple et efficace. J'ai plusieurs possibilités de partage et je peux l'exporter encore une fois dans ma pellicule.